Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog Destination Camping Car où on vous raconte en ce moment notre voyage au Maroc. Dans le dernier vlog nous avions parlé de notre passage à Walidia, nous avons continué sur Essaouira pour descendre jusqu'au fin fond du Sahara occidental à Darla dans le sud du Maroc. Vous le savez sans doute, nos voyages répondent toujours à deux critères, celui de travailler et celui de s'amuser en travaillant. Lors de notre voyage au Maroc, nous avons donc allié ces deux paramètres pour faire un joli voyage. Et après Walidia, nous nous sommes rendus à Essaouira où nous avions rendez-vous au domaine du Val d'Argan pour faire un reportage sur les Vendanges. Essaouira, c'est une ville qu'on adore, c'est une ville qui est euh, très fraîche, parce qu'elle est très vantée, euh, bien souvent. Euh, c'est une ville d'artistes, c'est une ville où on va découvrir beaucoup de, de peintres, de sculpteurs, euh, où on va euh, découvrir toute une orfèvrerie. Euh, il y a toute une galerie d'art euh, aussi qui, euh, qui, qui est dans la vieille Médina. Et puis la vieille Médina, on y va aussi pour acheter à manger, pour, pour se régaler avec, euh, avec les, les crêpes locales, pour se régaler avec les poissons frais, pour se régaler avec euh, vraiment tout ce qui fait le, le charme et la culture du Maroc. Mais le domaine du Val d'Argan est à une quinzaine de kilomètres euh, des Saouira, une quinzaine de kilomètres à l'intérieur des terres. C'est un domaine où on est à chaque fois chaudement accueilli. Nous avons pu profiter euh, du riad, de la piscine et de la cuisine délicieuse euh, de ce domaine, dont nous vous avons déjà fait partager euh, le couscous. Mais ce qui fait surtout le charme du Val d'Argan, ce sont ces vins euh, qui ont été créés par euh, Charles Mélia. Et, euh, qui a importé les cépages de la vallée du rhône euh, au maroc et il en a fait euh, tout un panel de vins du blanc au rouge en passant par le rosé euh, qui flirte sur les meilleures tables du maroc et euh, sur certaines grandes tables françaises et puis vous aurez la chance de euh, pouvoir euh, soit manger euh, dans le restaurant d'été si vous venez euh, comme nous euh, en été sinon il y a un restaurant panoramique au dessus des vignes euh, que je vous recommande chaudement c'est un endroit euh, où il fait bon vivre et, euh, et, et avec un peu de chance vous verrez même Goliath euh, le dromadaire travailler dans les vignes ça c'était donc pour la partie travail mais on a eu aussi envie d'aller taquiner les vagues euh, donc pour la partie plaisir nous nous sommes rendus ensuite à Sidi Kaouki Sidi Kaouki, on a pris le temps de vivre, on est allé euh, un petit peu s'amuser dans les vagues, on a pris le temps de marcher le long de la plage, on a pris le temps d'aller se balader euh, à dos de dromadaire également avec les enfants qui étaient ravis de pouvoir euh, se balader euh, en se dandinant euh, à cette hauteur. Et puis on a repris la route direction Imswan. On voulait euh... Allez à Imswan parce que quelques jours avant de partir j'avais vu un reportage qui parlait d'une vague de 800 mètres de long qui déroulait depuis l'embouchure du port jusqu'au bout de la plage je me suis donc renseigné effectivement tout le monde avait l'air de dire que c'était un endroit assez fabuleux et quand on a pris cette route pour descendre à Imswan on a découvert quelque chose auquel on ne s'attendait absolument pas c'est une route qui descend le long d'une falaise euh, qui est très surprenante c'est très très beau les décors sont absolument fascinants c'est un endroit où on peine à se croiser à deux véhicules euh, mais quand on arrive Enfin, au bout de la route, et qu'on tombe sur cette petite ville, on ne peut pas dire que ce soit un village, c'est quand même quelque chose qui a été construit au départ, c'est un petit village de pêcheurs, mais depuis, le tourisme s'y est développé. Mais comme les accès n'y sont pas super faciles, ça reste une petite ville avec une ambiance très particulière. Les activités principales qui règnent à imswan ce sont... La pêche, avec son petit port, avec ses bateaux bleus, un petit peu comme à Essaouira, euh, où euh, là vous allez pouvoir manger du poisson grillé à vous faire péter le ventre, euh, juste directement sur, sur les, les lieux de pêche. Et puis euh, vous avez toute la partie euh, surf, euh, avec deux plages. Une plage qui donne directement euh, euh, du côté euh, de l'Atlantique où, où les vagues euh, rentrent fort. Et puis euh, de l'autre côté de la jetée, euh, donc euh, en face du il y a une autre plage où euh, là les vagues déroulent alors nous on n'a pas eu la chance de voir cette vague de 800 mètres mais euh, parce que c'était pas la période c'était pas j'imagine que ça se passe aux équinoxes euh, et que euh, on n'y était pas au bon moment mais en tout cas euh, en tout cas c'est un endroit qui est super facile pour apprendre à surfer euh, c'est safe en plus il n'y a vraiment aucun risque les plages sont des plages de sable euh, et vraiment l'ambiance de la ville est super agréable on y a fait de chouettes rencontres sachez si vous vous rendez à Imswan que le camping pour les camping-cars il euh, est obligatoire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas euh, rester euh, dormir sur les, les parkings euh, du centre du village. Alors c'est un petit peu contraignant parce que le camping est un petit peu excentré et euh, c'est comme ça, c'est la règle du jeu, il faut, faut la respecter. Donc euh, on y va le soir, on revient le, le lendemain. C'est pas très cher, je crois que c'est de l'ordre de 30 dirhams la nuit, euh, donc c'est pas, euh, pas quelque chose d'excessif. Après avoir passé euh, de longues heures dans l'eau, euh, après avoir euh, joué avec les enfants, on a eu envie euh, de passer une euh, soirée agréable. Et quand on s'est euh, renseigné, on nous a dirigé vers l'auberge Tassra, qui est à l'entrée du village. On ne peut pas la rater, c'est la première auberge quand on arrive sur euh, Imswan. C'est un endroit extraordinaire. C'est un endroit où se côtoient euh, une multitude de gens. Euh, c'est un endroit de surfeurs, mais c'est un endroit aussi de marocains. C'est ici que viennent jouer tous les musiciens locaux. Il y a une scène ouverte et on a pu vivre un moment, deux moments même extraordinaires. Le premier moment extraordinaire, c'est un soir quand Timothée euh, s'est assis à la batterie. Alors qu'il y avait du monde dans la salle et qu'on était en train de manger tranquillement, lui s'est défilé, il a été se camoufler, il était là s'asseoir à la batterie et il s'est mis à jouer avec Momo Africa. Alors si vous ne connaissez pas Momo Africa, on vous mettra les liens. Momo Africa c'est un vrai personnage là-bas, donc allez voir ce qu'il fait. Et donc il s'est installé à la batterie et Momo Africa a joué avec Timothée à la batterie alors qu'il n'avait jamais touché une batterie de sa vie. Juste un moment extraordinaire le second moment extraordinaire qu'on a vécu c'était pas le même soir c'était euh, le lendemain ou le surlendemain je ne sais plus euh, où on était euh, tranquillement installé euh, Momo Africa est arrivé il a joué de la musique euh, tranquillement tout seul et puis tout à coup il y a un autre musicien qui est arrivé s'est branché qui a commencé à jouer puis un bassiste qui est arrivé qui a commencé à jouer avec lui puis un batteur qui est arrivé qui a commencé et ils ont tapé le bœuf comme ça pendant une heure et demie et on a vécu un moment mais d'une intensité incroyable quoi, incroyable il y avait il y avait une espèce de vibration qui était là on avait tous le sourire jusqu'aux oreilles et puis tout à coup à minuit tout s'est arrêté ils ont tout débranché et tout le monde est parti c'était juste un moment réservé aux anges. Alors vous allez me dire, mais euh, c'est bien joli tout ça, mais euh, ça, fait, ça fait déjà deux étapes. Euh, et Darla est encore à 1300 km. Alors c'est n'est pas 1300 km d'autoroute, hein, c'est 1300 km de route plus ou moins bien entretenue, de portions de route neuves et surtout de belles portions de pistes en tôle et dans cette étape pour rejoindre le sud, on s'est mis euh, donc à rouler euh, le plus que l'on a pu sur cette première journée, et on pensait pouvoir arriver jusqu'à Tantane, mais ça n'a pas été possible euh, parce que parce que la route n'était pas toute droite, et donc on a fait un, un arrêt à Buizarkan. Buizarkan, euh, c'est une petite ville. Euh, et à l'entrée de cette ville, il euh, y a un camping qui s'appelle le camping Tinoubga, qui est perdu dans un désert de pierres. Et, et on y a rencontré ce charmant monsieur qui nous apporte du thé à la menthe ce matin, parce qu'on avait dit qu'on boirait un thé à la menthe avec lui. Et, euh, et, et, et voilà, donc euh, c'est un, un petit camping, il n'y a pas d'électricité, on est sur des panneaux solaires, euh, euh, ici, euh, euh, on, on est les seuls hein, au mois de juillet, il faut le dire. Euh, mais c'est un endroit où il faut s'arrêter quand vous descendez. Si vous allez vers, vers le Sahara euh, plus à l'est, ou si vous descendez euh, sur comme nous sur Darla, euh, faut pas hésiter à s'arrêter ici parce que, euh, au final, c'est un coin où il y a un puits, il y a de l'eau. Euh, il, il y a ce petit monsieur qui est super adorable euh, et, et qui vous accueille à bras ouverts. Donc, euh, c'est une bonne halte et puis au final euh, on a fini par aller jusqu'à Boujetour où on est arrivé de nuit euh, Boujdour, c'est la dernière étape euh, avant de pouvoir regagner euh, euh, Darla, puisque entre Boujdour et euh, Darla, il n'y a euh, plus quasiment aucun, aucun village. Donc à, à Boujdour, on s'est arrêté au camping, euh, et dans ce camping, on a pu refaire les pleins d'eau, on a pu euh, reprendre un petit peu d'électricité, et puis euh, faire quelques courses euh, avant cette grande étape. Euh, la route pour descendre euh, pour descendre, c'est une route euh, côtière euh, mais également une route avec des dunes de sable et, euh, et les, les dunes de sable viennent empiéter sur la route euh, et il y a un tracteur euh, qui est là pour désensabler les routes et c'est un tracteur qui s'occupe d'une zone qui doit faire 300 km à peu près euh, donc ce qui fait que si vous passez au bon moment et que les dunes n'ont pas trop avancé sur les routes bah, vous pouvez passer puis si vous y passez au mauvais moment qu'il y a eu beaucoup de vent et que euh, les dunes ont trop gagné euh, sur la route et bien bah, à ce moment là vous pouvez plus passer vous êtes bloqué au milieu euh, des dunes et euh, et ça peut vite être vite être embêtant. Donc, Bouche on refait les pleins et puis là, on, on repart sur un, un tronçon de route dont on nous annonce. On a rencontré des, des Français là-bas qui, euh, qui voyageaient avec un, un Volkswagen T4 euh, qui revenait de Darla et qui nous disent euh, écoutez, en gros, les routes sont belles quand elles sont construites et puis là où elles sont pas construites, euh, bah, vous allez perdre beaucoup de temps. Il ne croyait pas si bien dire. C'est-à-dire que, en fait, toutes les parties qui ne sont pas construites euh, sont des parties qui sont euh, des, des pistes où il y a de la tôle ondulée euh, relativement petite, ce qui fait vibrer tout le camping-car. Euh, c'est très très désagréable ça nous oblige à rouler à 30 km heure voire moins de 30 km heure pendant que les camions les semi remorques eux déboulent sur les pistes c'est euh, franchement une situation qui est assez inconfortable on a hâte de voir euh, cette route finie si on doit retourner euh, au maroc et, et puis surtout on entre vraiment vraiment dans un autre monde là on, on est euh, euh, on est dans le désert cette fois on croise des troupeaux de chameaux on croise euh, des gens qui vous vendent sur le bord de la route il y a des falaises des gens vous vendent du poisson qu'ils ont pêché ou des moules qu'ils ont qu'ils ont pêché qu'ils ont euh, qui, qui, qui viennent vous vendre sur le bord de la route alors qu'il n'y a, a rien il y a personne c'est assez extraordinaire comme ambiance enfin après trois jours de voyage on arrive à darla alors l'arrivée à darla c'est quelque chose assez extraordinaire euh, d'abord parce qu'on sait il y, y a un dernier checkpoint euh, non pas un dernier checkpoint <rire> un checkpoint de plus euh, mais en tout cas là on sait que la route se sépare en deux et donc on part d'un côté ou l'autre euh, de la lagune qu'on ne voit pas encore euh, simplement quand on, on arrive sur cette partie qui est entièrement en travaux euh, on, on monte euh, une, une grande montée et quand on arrive en haut de cette montée on a Enfin la vue qui plonge sur la lagune, et là, euh, bah, c'est la grande découverte, parce que on a beau avoir vu les images sur internet ou les photos des copains qui étaient venus ici faire du kite, euh, cette arrivée euh, après trois jours de, de route dans ces conditions un peu particulières, elle est, euh, elle est comme une bouffée d'air. quoi. On, on arrive, on voit cette lagune qui est d'un bleu extraordinaire. On voit ces, ces grands bancs de, de sable et de plage. Et on se dit, waouh, c'est enfin là qu'on va pouvoir commencer à, à respirer un petit peu. On est arrivé, on est dans là, on est dans la... Enfin presque, on est dans la lagune. Là. On est au nord de la lagune, on voit déjà les ailes de kite. Et on sent qu'il y a du vent. Ça souffle. C'est beau, c'est beau On est enfin arrivé. j'espère, au bout de cette route qui n'en finissait pas, il faut le dire. Et là, on a, on a hâte de voir ce que ça va donner. Mais d'arriver par la route, ça faisait longtemps qu'on en rêvait et on l'a fait. Quand on arrive, quand on arrive sur cette lagune, ben on se pose beaucoup de questions. D'abord parce que euh, quand on arrive, on, on se demande où on est. Euh, sur la droite, il y a un golf. Il y a un golf, mais avec pas un brin d'herbe. C'est un golf des sables. Puis euh, on, on voit, on voit bien qu'il y a des endroits où il y a des gens qui font du kitesurf, mais on voit pas de ville. Donc euh, quand on quand on, on cherche, quand on, on commence à venir un peu euh, gratter à droite et à gauche, on, on demande euh, comment ça se déroule. Et les gens nous indiquent que la ville se trouve à 25 km de là. Donc, en fait, tous les camps de kitesurf sont installés au bout de la lagune. C'est l'endroit le plus sécurite, c'est l'endroit où il n'y a pas de fond, c'est l'endroit où quand la marée monte, vous naviguez avec 20 cm d'eau, et c'est un pur bonheur. Euh, mais la ville est à 25 km. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, euh, il faut vous rendre à 25 km de là. Euh, la grosse surprise à Darla, c'est, euh, comme on l'a dit dans une vidéo précédente, euh, il n'y a pas de camping, euh, il n'y a rien pour recevoir les camping-cars, si ce n'est euh, au PK25, euh, donc euh, derrière le l'avant-dernier checkpoint avant la ville, euh, il y a un parking où euh, bah nous on était juste... 2, 3 ou 4 camping-cars, je ne sais plus, euh, enfin pas grand monde quoi, Et, alors, en hiver euh, il y a jusqu'à 400, 500 camping-cars paraît-il, mais nous on ne l'a pas vu donc on est allé jusqu'à la ville on a essayé de trouver un camping pas de camping on a été gratté un petit peu aux portes des, des camps de kitesurf dont à peu près personne n'a accédé à notre requête et puis tout à coup un soir alors que nous étions dans un camp de, de kitesurf, en train de, de deviser un petit peu avec des gens qui, qui venaient de, de passer la journée sur l'eau, et puis euh, voilà, on se demandait où, où on allait aller dormir. Euh, Camille nous dit Regardez, là il y a une fille qu'on connaît. On se retourne et on voit effectivement. Euh, une jeune fille avec qui nous avions euh, fait de la musique à Tarifa. Rappelez-vous euh, l'épisode Tarifa, on vous remet le lien euh, si, si besoin, euh, où nous nous sommes retrouvés un soir après avoir fait du kitesurf, euh, à juste taper le bœuf avec des gens qui étaient devant nous, euh, une nana à l'accordéon, un gars à la guitare, euh, on est venu, hop, on a, on a bu un coup ensemble et puis on a, on, on a sympathisé. Et quand on est reparti le lendemain, on s'est dit, bah, on, on se reverra peut-être à Darla, mais on ne savait pas du tout ni, ni les uns ni les autres où on allait, on ne voyait pas du tout comment on allait pouvoir se retrouver, c'est quand même vaste Darla. Et bien cette fille, euh, on lui explique notre problème, et euh, elle nous dit, bah, écoutez, euh, moi je, je suis dans tel camp, je vais aller discuter avec le patron. Et le lendemain, euh, elle vient nous voir en nous disant, euh, venez vous présenter, et on, on va voir euh, s'ils veulent bien faire quelque chose pour vous. Et quand ils nous ont vu avec notre camping-car et nos enfants, euh, ils se sont dit, on ne va pas les laisser comme ça. Et ils nous ont gentiment proposé de venir nous brancher sur leur panneau solaire. Euh, et euh, et c'est ainsi qu'on a atterri au Darla Camp, euh, dont on vous met le lien euh, également dans la description. Euh, le Darla Camp c'est un endroit où il y a des, des bungalows, il y a une école de kitesurf, il y a un restaurant panoramique. Euh... Et écoutez euh, voilà c'est euh, ça fait partie des jolis endroits euh, si vous voulez vous rendre euh, à darla euh, pour venir séjourner les bungalows sont sympathiques comme tout on y mange super bien une nouvelle fois euh, voilà on peut que vous conseiller de venir euh, rencontrer ces gens adorables qui ont euh, qui ont fait l'effort de nous héberger entre guillemets parce qu'on on dormait dans notre camping-car mais en tout cas qui nous ont été salvateurs et qui nous ont permis de pouvoir passer une dizaine de jours à Darla alors qu'on s'apprêtait à repartir au bout de 2-3 jours dans la mesure où on n'avait euh, pas d'autonomie pour ça. Euh, mais vous vous demandez peut-être qui est cette jeune fille Eh bien cette jeune fille, figurez-vous, euh, elle s'appelle Angélie Bouillot et que euh, en plus d'être sympathique et musicienne, elle est également championne du monde de kitesurf. Rien que ça et euh, donc on a eu la, la chance de pouvoir faire du kitesurf avec elle euh, pendant toute la semaine et euh, c'était vraiment un pur régal. Darla Camp c'est un camp qui est en, en pleine croissance, en pleine expansion, il vient juste d'être implanté et on a vu que dans leur projet ils avaient, euh, ils avaient dans l'idée euh, de faire une aire de camping-car pour une trentaine de camping-cars. Donc ça, notez-le euh, dans vos dans vos tablettes, renseignez-vous euh, sur la, la, la progression du, du développement de, de ce camp. Euh, et peut-être que vous pourrez euh, bientôt aller euh, y caiter en camping-car. Darla camp organise également des, des expéditions pour pouvoir aller se balader en 4x4 alors nous on en a profité pour aller euh, filmer Angélie Bouillot euh, au speed spot euh, qui est un, un endroit où, où l'eau est, est très plate et où on, on peut naviguer et, et envoyer euh, de superbes sauts euh, mais ça ne s'arrête pas là on peut aussi aller visiter euh, la dune blanche on peut aller voir euh, également les élevages d'huîtres euh, puisque à Darla euh, il y a euh, également de l'ostréiculture, on peut aller voir des élevages d'autruches. Bref, il y a une multitude de choses que l'on peut faire à, à Derlacamp qui est organisée euh, sur place. Alors on a vécu une petite aventure puisqu'on est parti euh, nous aussi euh, faire euh, des images euh, dans la lagune. Donc euh, on était tout guiré, on avait chargé tout notre matériel, etc. Et puis on fait des superbes images d'Angeli euh, qui, euh, qui est allé euh, s'éclater sur ce très joli spot. Et sur le retour euh, qui devait arriver arriva. on s'est retrouvé avec le 4x4 ensablé jusqu'à la gueule euh, dans une espèce de, de, de, de, de sable mêlé à de la vase euh, bref un endroit euh, d'où il est très très compliqué de sortir voyant euh, la tournure que prenaient les choses <rire> Et euh, sachant qu'on était à peu près au milieu de nulle part, euh, les uns et les autres étant partis euh, essayer de trouver des bouts de bois, des machins, enfin n'importe quoi pour pouvoir sortir le véhicule. Mais on avait déjà essayé, ça faisait déjà une heure qu'on essayait de sortir le véhicule. Et sentant que la mer était en train de monter, euh, on, a, on a fait ni une ni deux, on a récupéré notre matériel et puis on a voulu rentrer à pied. Mais à pied c'est très loin, il y a deux heures de marche pour rentrer, pour rentrer jusqu'à euh, l'endroit où, où, où il y avait notre camping-car et surtout où il y avait nos enfants parce qu'on n'est pas parti euh, avec Camille qui était malade et qui était restée dans un bungalow. Euh, fort heureusement il y a un endroit, une piste sur laquelle genre il y a trois véhicules qui passent, euh, on a fait du stop et euh, il y a un très gentil monsieur qui nous a pris, il se reconnaîtra d'ailleurs on lui fait un petit coucou euh, s'il regarde cette vidéo, euh, il, il, il nous a pris en, en stop et il nous a ramené euh, jusqu'à jusqu Darla Camp. Et, euh, et puis ben là on a pu euh, repartir avec un autre 4x4, avec un, un autre véhicule pour pouvoir euh, aller essayer de sortir euh, la voiture de la vase, ce qui n'a pas été possible, il a fallu fa faire intervenir un énorme tracteur euh, qui a débarqué, euh, dont ne sais où, un gars qui est venu sans dire ni bonjour ni au revoir, qui a sorti le véhicule et qui est reparti. C'est aussi ça le Maroc. Mais à quoi ressemble la ville de Darla, me direz-vous Eh bien, c'est un endroit... Euh... Encore une fois, très spécial. On y arrive, c est, c est, ça paraît d'abord très austère. On a euh, sur 5 km euh, des bâtiments administratifs à droite et à gauche de la route, euh, tous plus carrés les uns que les autres. On se croirait quelque part un petit peu en URSS, tellement c'est euh, des bâtiments un peu staliniens, euh, avec des grands mâts, avec des drapeaux. Euh, et, et donc, euh, on s'attend pas du tout à ça, euh, compte tenu de l'endroit où on est. Et puis, la ville est assez immense, et il y a un aéroport au milieu de la ville. Euh, qui aussi assez incroyable il n'y a pas beaucoup d'avions mais il y en a trois ou quatre par semaine qui, qui, qui viennent et qui repartent d'où le, le, le développement du tourisme d'ailleurs sur cette destination mais la ville au final y est assez agréable et nous on y est allé pour pour aller chercher de quoi refaire les pleins de nourriture avant de partir et donc on s'est rendu dans les halles couvertes de darla et c'est un endroit haut en couleur vraiment une fois qu'on a refait les pleins, il ne nous reste plus qu'à euh, rebrousser chemin et repartir vers Darla Camp où on dit euh, au revoir à tout le monde. Mais, surprise le pancère. Le pancère. Alors, on n'a pas ramené de chien de, de Darla Camp, mais peut-être on va ramener une kiteuse. Ça dépend de si elle a la connexion, si elle n'a pas la connexion. En fait, Darla, quand on est arrivé, il y avait un gars derrière nous qui nous disait « C'est marrant, mais j'arrive pas à partir. Ça fait un mois que j'essaye de partir et je n'arrive pas à partir. Et ici, c'est un peu pareil. On n'arrive pas à partir. Tous les jours, on se dit « On va y aller, on va y aller, on va y aller. » Demain, on part. Tous et les demain. jours, Angélie nous dit euh, « Je vais venir avec vous. <rire> » <rire> je vais pas venir, mais je vais venir, finalement je vais laisser. Et euh, au final, à euh... <rire> <rire> <rire> On se retrouve avec une invitée à bord, c'est-à-dire qu'Angélie, euh, qui euh, hésitait à, à repartir euh, en France parce qu'elle avait des douleurs au dos, euh, s'est euh, tout à coup euh, décidée. Et quand on est euh, repassé devant Darla Camp, elle nous a fait signe, on s'est arrêté, elle a chargé ses bagages, on a passé euh, trois jours avec elle avant de la déposer euh, à l'aéroport euh, à Agadir. Euh, ce voyage, on l'a mis en place euh, euh, avec un projet on a monté qui s'appelle les plus belles routes du monde en camping-car et la première étape de ces plus belles routes du monde en camping-car ce sont les gorges de dadès dans l'atlas marocain et donc euh, nous avons maintenant le champ libre et nous allons pouvoir remonter euh, direction euh, Marrakech et, euh, et Ouarzazate puis les gorges de dadès pour traverser l'atlas mais on vous raconte tout ça dans une prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de partager cette vidéo si vous l'avez aimer. Euh, N'oubliez pas de nous laisser des commentaires si vous avez quelque chose à rajouter ou si vous avez envie tout simplement qu'on puisse parler ensemble. On se rejoint sur les lives, on se rejoint dans de prochaines vidéos et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao